Il n'y a pas beaucoup de Guadeloupéens, donc je, bah, je suis fier de représenter mon île. Alors euh, là, on était en train d'installer un, une girouette anémomètre de, de secours. La girouette qui se trouve en haut du mât, en fait, sert à donner des, des informations sur le, la vitesse et la direction du vent, ce sont des, des informations qui sont très importantes. Euh, surtout sur les sur les bateaux rapides, hein. avec la vitesse du bateau, on a du mal à savoir d'où vient le vent. Euh, la plus grande difficulté pour préparer un rhum, bah, ça commence dès dès le départ hein, dans la recherche de, de partenariats. Euh, c'est très important pour moi d'avoir le le soutien de la région euh, pour une question euh, financière, hein, de budget bien sûr. Hein. Donc j'ai une subvention de de la région et je, je les en remercie. Mais c'est aussi une, une fierté de, de de représenter la Guadeloupe dans une course où finalement euh, il y a très peu de, de skippers guadeloupéens. Je sais pas combien de Bretons il y a sur la course, sur les 138 participants. Premier objectif, euh, ça serait d'arriver, de ne de, hein, de, de pas m'arrêter en, en route. Après, je ne me donne pas de, j'ai pas de pression de, de résultat, simplement. Euh, je ne laisserai pas partir les, les petits copains sans me bagarrer quoi. Ouais, bah, encore en Big Foss aussi pour Kenny, pour euh, Rodolphe, pour euh, Thibaut, pour Willy, tous les copains.